L'espace, les années, limites, c'est ce qu'on dit, non C'est magnifique, infini, je sens la chaleur du soleil et des millions de kilomètres sans atmosphère entre nous. Le côté positif, c'est qu'une sensation vraiment incroyable. Le côté négatif, c'est que je vais mourir. Qui aurait cru que je mourrais en flottant tout seul dans l'espace je ne suis jamais allé plus haut que le dernier étage de mon immeuble et en c'était par peur. Tout a commencé hier, un jour, comme les autres, jusqu'à ce que je prenne un coup sur la tête. Ah, c'était un impact à trois étoiles. Ou il y a du boulot sur celui-là. Trois étoiles, t'es sûr, hein R&D insiste ce que celui-ci n'est qu'une étoile, une et deux. deux Max, et du casque de qualité que tu testes. Tu veux le tester toi-même Trois étoiles, ce n'est pas volé des petits oiseaux autour de ma tête, c'est déjà ça. Bien, voici le prochain nouveau matériel que R&D veut essayer. C'est à base de peau de bain et de carton de jus de fruits recyclés sauvé par le gong hein? oh ben non oui. ok salut tout le monde j'espère que vous allez bien Alors, pour moi ça va être une découverte sur ce jeu stické tout seul hein? et euh, ben, on va découvrir ça tous ensemble Les il trop large pour l'éviter sans hein? retarder l'atterrissage Gamma 3 Petite, tu m'as dit que tu Je Dis okay, bon, je vais pas vous mettre le son, euh, je mettrai ma musique euh, autre, euh, comme ça ça évitera les droits d'auteur, on sait jamais. Non, je crois que par là. Ah oui, ok, oui. Super. Puis tout ce qui est marqué en bas là, je vous laisserai lire. Je crois qu'il va aller m'attaquer. Non pas du tout. Va pas attaquer. Pour l'instant, le ma petite soi n'y sert à rien pour l'instant. Ok. Une barbe à force que ça va donner les s'il vous plaît aura jolant au-delà au des seuils de celui sécurité. Foudre anormal, intense observée tentative on... de terrissage résistante du rôle. Alors en papier ne supporte pas la chaleur. Et hein? encore moins quelques coups de pluie. Je parie que les antidotes qui pensaient que ça en papier était super pour ne pas se faire détecter par les radaris de nuit. Pour le moi les malins maintenant, rassure-moi, tu ne nous as pas aussi laissé repenser nos parachutes. Ok, des petits délires comme ça... Ouais, vu qu'on est fait en papier, carton tout... Maïday, myday, il faut le niveau là, 5 Le paquet oméga est en danger, je répète, le paquet oméga Petit, merci de t'inquiéter... Non, pas n'est pas... Destructible hein... Ok. What? Qu'est-ce que c'est, Je sais ai ça vient tomber dessus, mais... Ah... Pas du tout... D'accord... Et si ça va nous tomber dessus Oh le gros zoom Oua Oua Aïe Pouf C'est incroyable Et sur ce je vais vous laisser liker commenter cette vidéo et je vous dis a la prochaine les gars, tchuss